reçois ma louange, Alléluia pour tes bentis dans ma vie, et ta grâce infinie, le peuple dit. reçois au Seigneur, reçois soit reçois au Seigneur, reçois au Seigneur, reçois au Seigneur, reçois ma que tu toi qui as fait tant de merveilles pour moi, détruis ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, ô Jéhovah, toi qui as fait de merveille pour moi, tu plus, oh qui a fait tant de merveilles pour moi, Et tu que tu vais sofrer, ô Jéhovah, as tia de t'envergues pour moi Reçois, ô Seigneur Reçois, ô Seigneur Reçois, ô Seigneur Pourrais-tu Sophie? oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, pourrais-tu Sophie? oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, fais-tu Sophie? oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, te pourrais tu ô oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois. Oui, on peut danser pour le Seigneur. On peut danser pour le Seigneur, ma grand sœur Béa. On peut, on peut danser pour le Seigneur. Shalom Béa, shalom Corinne, shalom Georgette. On peut danser pour le Seigneur. Bonsoir, Maman Angelina. Bonsoir. On peut pas danser. On danse un peu pour le Seigneur ce soir, non? Oh, Seigneur. Reçois Seigneur Reçois ma louange. On peut sortir les tambours On peut taper dans les cymbales On peut prendre les trompettes Parce que notre Dieu est bon Notre Dieu est merveilleux Il est bon qu'on le loue, il est bon qu'on le célèbre Reçois Reçois, reçois oh, oh, Seigneur Reçois Seigneur Reçois Sois Josette, t'offris, danse avec nous. C'est par là qu'on commence ce soir, Josette. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Merci Romain, Zélina, Amen. Corinne, j'aime trop ta face. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois tout en douceur, Maman Angelina. C'est parfait. On loue le Seigneur dans toutes les positions. Doucement, ou de façon fougueuse, mais en tout cas, il nous faut louer le Seigneur. Il nous faut célébrer notre Dieu parce qu'il est bon. Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, gloire voilà à toi Seigneur. Oh Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma Louvre. Oui Non si tu as le droit d'avoir des cœurs dans les yeux Parce que notre Dieu est merveilleux C'est un Dieu d'amour Tu as le droit d'avoir des cœurs dans les yeux Parce que son amour inonde cette plateforme en ce soir son amour qui nous a attendus tout au long de cette semaine, son amour est encore présent là ce soir. Et c'est pourquoi, à l'entame de notre temps de célébration, à l'entame de ce moment, je voudrais qu'on loue notre Dieu, qu'on qu qu qu qu lui témoigne notre reconnaissance en lui donnant une louange. Fait un fait de pour moi, Et Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que sois, oh Seigneur, oh que sois Seigneur. Reçois ma louange, reçois oh Seigneur, reçois Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Gloire à toi Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Reçois. Merci Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois. Reçois. Oh. Seigneur. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange, Jéhovah. Reçois ma louange, Seigneur. Oh Seigneur. Je ne veux pas avoir de raison pour te célébrer. Je veux te célébrer parce que tu es mon Dieu. Et que toi, tu me tiens la main toute la semaine. Toi qui as veillé sur nous, toi qui nous as conduits jusqu'au bout de cette semaine. Oh Père, nous voulons en ce soir te dire merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour tout ce que tu as fait de bon, de beau, de grand, de puissant dans nos vies en cette semaine. Oh Jésus, comment ne pas te célébrer. Comment ne pas reconnaître que tu es notre Dieu Comment ne pas reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien Comment ne pas reconnaître que toi, tu es le seul, tu es le seul qui nous aime, aime d'un amour infini, d'un amour incompréhensible Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, pour ce moment. Je ne sais pas pour vous, mais je vais vous faire une confidence à l'entame de... Je, je ne savais pas que je pouvais être hein, ce soir-là assise en ce moment en train de dire, reçois ma louange, Seigneur, célébrer mon Dieu, célébrer euh, Seigneur. Parce que depuis le matin, il y avait un chant qui était dans ma, ma tête. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Voici enfin, le chant qui a rythmé ma journée. C'est le chant qui a rythmé ma journée. J'étais à une session de euh, euh, euh, communication, leadership. Et je chantais ce chant tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute seule. Jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu une nouvelle qui m'a complètement cassée. J'étais un peu dans la situation de Maman Jelina sur la question de, de son visa. Et toute mon humanité a pris la place dans mon cœur, dans mon âme. Toute mon humanité s'est révélée à moi. S'est révélée à moi. Moi qui chantais le matin, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je me suis trouvée à, à quelques heures de, de, de, de, de, de, de cette séance, je me suis retrouvée là à me poser des questions. Je ne savais pas. Le texte que j'avais préparé ce matin et que je voulais partager avec vous, c'est un texte qu'on connaît, euh, l'évangile de, de, de, de Marc 5, 21, où il y a à la fois euh, l'histoire de la fille de Jaïr et euh, de la femme qui perdait du sang. Et donc, euh, je m'apprêtais à venir ce soir pour donner de l'espérance. À, à, à, à, à, à un adorateur, à une adoratrice pour donner, j'allais dire pour galvaniser pour mettre un adorateur en confiance pour lui dire que de, de même que le Seigneur a dit à la fille de Jair Talitakoum que un adorateur va se lever aujourd'hui que, que tous les adorateurs devraient se lever dans la prière dans l'adoration se lever contre les Goliaths les... voilà ce que j'avais préparé c'est devant moi c'est devant moi et j'ai préparé tout ça avec les, les, les chant qui rythmait toute ma journée. Je parlerai de ta bonté, tu parlerai de ta bonté et tout ça. Et puis paf, j'arrive ce soir. J'ai un point faible. J'ai un point faible. Mon point faible dans ma vie, c'est mon fils. C'est-à-dire, partout, tous ceux qui me connaissent... D'ailleurs, dans mon groupe de prière, on m'appelle Sophie de la Sérénité, parce qu'il n'y a rien qui me branle, il n'y a rien qui me perturbe, il n'y a, euh, y a, y a aucun stress qui me, qui, qui me touche en fait. Il n'y a aucun stress qui me touche. Mais aujourd'hui, aujourd je veux dire, le diable va s'attaquer à, à, à mon point faible, à mon point faible. Et mon point faible, c'est mon fils. Mon point faible, c'est mon fils. J'ai trois enfants, deux grandes filles de plus de 30 ans qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des enfants, donc je suis grand-mère. Et mon fils de 22 ans, <rire> mon fils de 22 ans, a fait échec l'année dernière au bac. Il était même, non, il n'a même pas fait, il a fait un chaque au bac, mais en étant en première parce que euh, comme il, il, il, il avait des problèmes, son père voulait forcément euh, qu'il passe le bac en candidat, parce que soi-disant, il était en retard et tout ça. Et il se trouve qu'il a passé, il, il, il, il était au lycée garçon de Bengerville, euh, en première, il a repris la première et on l'a on, on renvoyé de l'école. Moi, j'aurais bien aimé qu'il reprenne la première dans une autre école, mais son père a dit, il est grand, il faut il, il va passer le bac en candidat libre. Et il a passé le bac en candidat libre en étant en première. Il est passé à, à, à 10 points d'avoir le bac. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il il, il avait un problème. Et cette année, et cette année encore, je suis à, on l'a inscrit pour qu'il fasse le bac en candidat libre. Pour qu'il fasse le, le bac en candidat libre. Et ce soir... Quand j'ai fini de dire euh, « Talitakoum, lève-toi euh, euh, euh, lève-toi contre Jericho », quand j'ai fini de faire tout ça dans ma tête le matin pour euh, euh, me préparer à la séance de ce soir, quand j'ai fini de chanter, de parler de la bonté du Seigneur, de parler de la fidélité de Dieu, quand j'ai fini de, de, de me préparer à tout ça, pour transmettre quelque chose à mes frères, à mes soeurs de cette plateforme, je vois sur mon téléphone que le père de mon fils m'a appelé euh, il, depuis hier avec un message et tout ça que je n'ai pas vu. Et quand je le rappelle, il me dit que l'enfant qui a déposé ses dossiers pour passer le bac, il est parti pour retirer sa convocation. On n'a pas trouvé sa convocation. On n'a pas trouvé sa convocation. C'était vendredi. On n'a pas trouvé sa convocation. Donc ça veut dire que si on ne tr trouve pas la convocation, je, je, enfin, je, je ne sais pas dans le système éducatif, euh, est-ce qu'on peut refuser à quelqu'un de, de, de, de, de refuser à quelqu'un de, de, de ne pas passer un examen? Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est demain que je vais demander à des, des, des, des, des, des frères qui sont au niveau de l'éducation nationale pour savoir est-ce qu'on peut refuser une.. Euh, euh, avant d'avoir le cœur net. Donc un enfant qui veut passer le bac, qui dépose ses dossiers, qui a fait son inscription et tout, le reste, on ne retrouve pas sa convocation. Du coup, il ne peut pas passer l'examen. Le et donc ça, ça m'a complètement cassé. Et donc mes grandes... Mes, mes, je, je, je, je me suis dit, mais je voulais exhorter quelqu'un pour lui dire, « Lève-toi dans la prière. » Je voulais exhorter quelqu'un pour lui dire, « Lève-toi dans l'adoration. » Je voulais exhorter quelqu'un pour lui dire, « Lève-toi contre les Jér qui sont devant toi. » Je voulais exhorter quelqu'un ce soir pour lui dire, « Lève-toi contre Jéricho. » Je voulais exhorter quelqu'un ce soir pour lui dire, « Lève-toi contre l'esprit de paresse. » Je voulais exhorter quelqu'un ce soir pour lui dire, « Lève-toi. Lève-toi. » Je voulais le dire. Comme Jésus a dit hier à la fille de Jaï, Talitakoum, lève-toi. Et je suis, j'ai été complètement brisée. Amen, amen, amen, amen. Ça m'a complètement cassée. Ça m'a complètement cassée. Ça m'a complètement cassée. J'en ai, euh, euh, j'ai je dit, mais mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Et c'est là que je vais me souvenir du petit mot que Georgette a mis. Quand elle, elle, elle, elle, elle, a, elle a mis mon, mon, mon elle a dit aujourd'hui c'est Sophie, je vais conduire l'adoration. Il y a un seul mot qu'elle a mis dedans qui m'a donné la force. Elle m'a même appelé tout à l'heure parce qu'elle elle a dit que. Elle, elle, ça passé, j ai, j ai, j le petit mot qui était dans le texte qu'elle a mis sur la plateforme WhatsApp, c'est FI. Fidélité, elle va parler de la fidélité de Dieu. Comment je vais parler de la fidélité de Dieu quand je suis dans une situation de détresse comme celle que je viens de vous dire? Comment? Où est-ce que je puise la force? Où est-ce que je puise la force de dire, reçois ma louange, reçois? <rire> comment, comment, comment je suis la force? C'est alors que j'ai compris, en fait, que tout ce que je disais à tout le monde, que j'ai dit, je vais exhorter quelqu'un, en fait, c'est à moi que le Seigneur voulait parler en premier. J'ai compris que c'est à moi qu'il voulait parler en premier. C'est à moi qu'il allait dire, depuis le temps que ton fils, est, est, il, il est comme dans, dans une espèce de, de, de, de, de, de platouge, depuis le temps qu'il patauge, depuis le temps qu'il patauge, tu devrais te lever dans la prière. Tu devrais aller en plus en profondeur dans l'adoration. Tu devrais te lever contre les Goliath de ta vie. Tu devrais te lever contre Jéricho. Tu devrais te lever, tu devrais te lever, tu devrais te lever. Et puis comme le Seigneur est bon, comme le Seigneur est bon, il nous aime avec nos infirmités, avec nos paresses, il nous aime avec nos infirmités. il va me dire, il va me dire, occupe-toi, de mon œuvre, je ferai le reste. Et j'étais en larmes quand je ressenti, occupe-toi de, de mon œuvre, je vais faire le reste. J'ai deux bibles ouvertes devant moi. Il y a un qui a ouvert là, sur Esaïe, Il y a un autre qui a ouvert sur les psaumes. Et quand j'ai ouvert, je... tout va bien, oui, tout va très bien. Tout va très bien. Et je sais, je sais, Georgette, je sais, Georgette, que tel que tu l'as prophétisé, je vais expérimenter encore la fidélité de Dieu que je n'ai jamais arrêté d'expérimenter. Je sais que je vais, je, je vais l'expérimenter parce que notre Dieu, il est fidèle. C'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'un bout de papier, une convocation pour qu'il ne la fasse pas surgir? Et puis, que sa volonté se fasse. Que sa volonté se fasse. Que sa volonté se fasse. Oui, oui, que sa volonté se fasse. Que sa volonté se fasse. Que sa volonté se fasse. S'il est écrit, si le Seigneur a écrit, si la destinée de mon enfant, si c'est lui qui a écrit, qui ne passera pas le bac, hein, ça veut dire qu'il a quelque chose de, de, de, de plus glorieux pour lui. On n'est pas obligé d'en passer par là. On n'est pas obligé de prendre là. Notre histoire commune est, est, est pleine de, de, de, de personnes de, de, de, de, qui n'ont même pas emprunté le chemin de l'école, mais qui aujourd'hui font, font la gloire de notre Seigneur. Et c'est pourquoi je crois au fond de moi-même. Quand j'ai pris le psaume 102, en fait, j'ai voulu prier avec le psaume 102. Et puis, j'ai senti dans ce psaume comme une complète. J'ai senti comme une complète. Il y avait, entend ma prière, que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne cache pas loin ta face. Au jour où l'angoisse me tient, incline vers moi ton oreille. Au jour où je t'appelle, vite, réponds-moi. En fait, je l'ai senti comme une complète. Du coup, je les zappé et j'ai commencé à chanter et à prier sur reçois ô seigneur reçois seigneur reçois ma louange Reçois au oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oui, au lieu, au, au lieu de la complète, au lieu de, de, de, de pleurs, c'est ma louange que je veux offrir à, à, à, à Dieu en ce soir. C'est ma louange que je veux lui offrir en ce soir. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. C'est est lui qui a le dernier mot, ma chère jean C'est lui qui écrit... Il sur des lignes qui sont courbes. Et je sais, je sais, je sais, parce que je l'ai déjà expérimenté. Ce n'est pas la première fois. Et si je suis assise là ce soir, en train de l'adorer avec vous mes frères, avec vous mes soeurs, c'est parce que je sais en qui je crois. Peu importe le chemin par lequel il passe. Peu importe la situation difficile dans laquelle on, il peut nous faire passer. Même il va nous faire passer par le feu parce que nous sommes de l'or. Nous sommes de l'or et l'or s'il ne passe par le feu n'est pas purifié. Et c'est pourquoi, maman Angelina, je vais emprunter ton mot. Je ne veux plus en ce soir promener de regard inquiet. Je ne veux pas en ce soir promener de regard inquiet. Je ne veux pas faire cette complainte. Seigneur, entends mon cri. Non, je ne veux pas. Je ne veux que célébrer, célébrer mon Dieu en ce soir. Parce que je sais que lui, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Je veux le célébrer en ce soir. Je ne savais pas... En fait, tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand je me suis levé ce matin, quand j'ai pris mon téléphone à la fin de la messe et que j'ai vu euh, euh, Sophie ce soir elle va conduire l'adoration, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Non, rien du tout. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Mais... Je suis resté là à écouter, j'ai fait une réunion à l'église et puis c'est comme ça que le texte, euh, en fait Talitakoum racontait un peu l'histoire des de, de, de miracles de Jésus. Mais en fait, c'est quoi? C'est un, un, un, un long texte qui parle de Marc 5, du, du verset 21 jusqu'au verset 43. Mais Il n'y a que Talitakoum, lève-toi. Qui, qui, qui, qui, qui est sorti, j'étais assise dans ma voiture au volant de ma voiture. J'avais pas encore démarré quand j'ai commencé à écrire Lève-toi dans la prière, lève-toi dans l'adoration, lève-toi contre Goliath, lève-toi contre euh, euh, Jéricho, lève-toi contre les Égyptiens. J'étais assise encore dans ma voiture pour voilà, le papier froissé la même qui est, qui est devant moi. J'étais assise encore dans la voiture quand j'ai écrit ça. Et donc, justement, je suis venu ce soir pour vous dire, et puis voilà euh, par où le Seigneur Va passer parce que là où je voulais partir avec « Lève-toi » dans la prière, là où je voulais partir avec ta, « Talitakoum », le Seigneur m'a dit « Ce n'est pas par là-bas que tu dois partir. Ma fille, toi-même là, lève-toi. Non, lève-toi. » Il m'a dit « Lève-toi. » Il m'a dit « Lève-toi. » Et je suis, je suis heureux ce soir de l'avoir écouté. Parce qu'il y a deux heures, j'étais « down », comme on dit. J'étais « down », mais vraiment « down ». Parce que je ne comprenais pas. Jean-Jet m'a parlé de fidélité en ce matin. Oh Seigneur J'étais un peu dans l'histoire du jeune homme riche là. Euh, moi, je donne tout à, aux pauvres. Je, je, je prie cinq fois par jour. Je jeûne sept fois, euh, huit, huit fois sur sept jours. Je, je, je, je jeûne 52 jours sur 40 je, je, je, je, je, mais, mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi c'est si difficile avec, avec mon fils? Pourquoi c'est si compliqué? Mais lui, il est tout le temps couché à l'église au point où je lui dis: Mais chérie, vraiment, si tu faisais ce que tu fais à, à, à l'église, si tu faisais un peu, peut-être que ça. C'est pas un enfant, c'est un enfant intelligent, mais je, je, je, je, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, j'étais dans ça, j'étais dans ça, et puis je suis tombée sur le psaume 102. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, euh, euh, euh, ouvre tes oreilles, incline-toi vers moi. Oh mon Dieu, où oh, je suis dans la détresse. Oh Seigneur. Non, aujourd'hui, je n'ai pas voulu l'écouter. Quand il a dit invoque-moi au jour de ta détresse, <rire> je te répondrai, tu me glorifieras. Je n'ai même pas voulu l'écouter. Parce que je dis Seigneur, tu... non, non, non, aujourd'hui, je... Tu m'as dit que. Georgette m'a dit que tu es fidèle. Elle m'a dit que j'allais parler de ta fidélité aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce que tu veux que j'aille faire les supplications, euh, Jérémiade Je ne veux pas faire ça. Et c'est alors que le Seigneur va parler à mon cœur ce soir. C'est merveilleux d'être en Jésus, mes frères et mes sœurs. C'est extraordinaire d'être en Jésus. Parce que si ce n'est Jésus, si ce n'est le Saint-Esprit, comment tu puises la force alors que tout en toi est l'arme Comment tu trouves la force pour dire, reçois ma louange Seigneur, Seigneur, je veux parler de ta bonté, je veux te célébrer parce que tu es fidèle, je veux, je, je, je, je, je, je veux parler de toi, je, je, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Tu trouves la force où Tu trouves la force où Si ce n'est un Dieu, si ce n'est un Dieu, si ce n'est un Dieu tu es né en Dieu. On a commencé par la louange. On a commencé par danser. En fait, on était déjà dans la célébration de la victoire, ma grande sœur Georgette. On célébrait déjà la, la, la, la victoire. Et c'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça, un enfant. Quand tu marches par l'esprit, tu marches par l'esprit, tu commences à célébrer. Tu commences à célébrer déjà les choses qui, qui, qui ne, ne viennent qui, qui, que, que tu ne vois pas. Parce que tu crois. Parce que tu crois et tu sais en qui tu crois. Et tu sais que de toutes les façons, il connaît, il connaît la fin. La fin ne se suffit. Là, tu, connais. tu connais la fin de ce film. Tu connais la fin du film. Et moi, et moi, je connais, je connais la fin du film. Je connais la fin du film. Lamentation, non, tu ne mourras pas. Je ne vais pas me lamenter. Je ne vais pas. Je ne vais pas me lamenter. Et je ne vais pas. Comment le frère Alex a dit la dernière fois? Abattement. Il ah, n'y a aucun abat qui ment ici. <rire> moi, mon abat que je, là, il ne ment pas. Il n'y a aucun abat. Le diable est un menteur, oui. mais... Il ah, n'y a aucun abat qui ment ici. Abattement, zéro. Lamentation, zéro. Jérémie zéro. Je dis, je déclare qu'aucune lamentation, aucune larme, aucune... n'on ne sortira de moi dans cette situation parce que mon Dieu est déjà vainqueur. Il est déjà vainqueur. Il est déjà vainqueur. Il est déjà vainqueur. Il est le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Toi, tu es qui? Tu es quel genre de problème? Tu es quel genre de situation? C'est quel, quel problème? C'est quoi? Non, aucune situation ne lui résiste. Aucune situation ne lui résiste. Et aujourd'hui, je veux m'exhorter moi-même. Je veux me prêcher à moi-même. À moi-même. Pour que ça rentre une bonne fois de ma tête. Pour que, quand la, la difficulté vient comme aujourd'hui, que je ne sois pas down avant de me lever. Oh! <rire> que je ne sois pas dans, mais c'est déjà bon, il y a, il y a un, un, un écrivain qui dit, chaque fois que tu tombes, assure-toi de ramasser quelque chose, alléluia, il dit, quand tu tombes là, assure-toi de ramasser quelque chose, quand tu tombes, assure-toi de ramasser quelque chose, oui je suis tombé ce soir, je suis tombé ce soir, mais j'ai ramassé, j'ai ramassé, j'ai ramassé, j'ai ramassé l'or de la victoire. J'ai ramassé la gloire de Dieu ce soir. J'ai ramassé l'esprit de Dieu ce soir qui me donne maintenant la force de parler au cœur de quelqu'un. Oui, adorateur, adoratrice, tu peux tomber, mais assure-toi de ramasser quelque chose quand tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je parlerai toujours de la bonté de mon Dieu. Je parlerai de la bonté de mon Dieu toujours. Je le proclamerai. Je proclamerai que Jésus est Seigneur. Je proclamerai que Jésus est fidèle. Parce que ce qu'il ne me donne pas, c'est parce que qu'il pense que ce n'est pas bon pour moi. Et je sais que lui, Jésus, il n'a pour moi que des projets de bonheur et non des projets de malheur. C'est pourquoi s'il m'enlève d'une difficulté, s'il me met une situation difficile devant moi, je veux, je veux, je crois que c'est par là que je dois passer pour glorifier son nom. Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia, non, non, non, oui, on m'appelle Sophie la sérénité, mais également, un une de mes très caractéristiques, c'est le sourire, c'est le sourire, et le sourire que j'ai, c'est la joie qui déborde de mon cœur, c'est pour ça que j'ai tout le temps le sourire, et c'est qui, c'est qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui oserait M'enlever le sourire qui vient de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient pas de moi, ça vient même pas de moi Le sourire que j'ai, qui fait que quand mes lames coulent, je souris, quand j'ai mal, je souris, ça vient de Dieu, c'est ma joie Et cette joie intérieure qui est dans mon cœur, cette joie intérieure qui est dans ton cœur et qui sort jamais, jamais, jamais, jamais Ne laisse jamais quelqu'un t'enlever ton sourire, parce que c'est la joie qui vient de, de, de Dieu qui te donne ça c'est la joie qui vient de Dieu qui, qui, qui, qui te donne ça. Oh, alléluia. Je suis béni ce soir. Je suis béni ce soir. C'est comme si j'étais en train de me prêcher à moi-même. <rire> je suis béni ce soir. Je veux dire qu'il y a une heure, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi faire. Mais le Seigneur est merveilleux. Je lui ai donné ce soir, je lui ai dit, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma... Et il m'a dit, il m'avait dit occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiens c'est ce qu'il m'a dit occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des il a fallu juste ça que je dise reçois ma louange reçois mon adoration pour qu'il me j'allais dire il, il, il me reconforte pour qu'il me donne euh, du courage pour que son esprit vienne à moi pour, pour parler à mes frères pour parler à mes oh vraiment je ne sais pas pour vous je ne sais pas pour vous je ne sais pas pour vous, mais je dis témoignage de ça. Oui? Témoignage de ça. Témoignage de ça. <rire> témoignage de ça. <rire> je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.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 Dieu a fait pour nous, lorsqu'on est dans une petite, une situation un peu <rire> un peu, on oublie cest ce ce, à que, qu'il a fait mille choses, mais le petit truc qui, qui, qui n'est pas encore arrivé là, le petit truc là c'est sur ça, on va s'arrêter c'est là où on devient sorcier là Ceci ça va s'arrêter pour commencer à, à, à, à, à, à installer le doute et la confusion dans nos cerveaux. Je prie ce soir que tout esprit de confusion qui va mener le doute dans nos cerveaux, dans nos cœurs, que, <rire> dans nos cœurs, qu'il n'a qu'à les brûler en enfer, il n'a qu'à brûler en enfer. Tout esprit de confusion n'a qu'à brûler en enfer parce que rien de nous, esprit de confusion, aucun doute ne subsistera en nous parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia Alléluia. Alléluia. Alléluia. Témoignage de ça, là non. Ce témoignage-là, ça sera glorieux. Ça sera vraiment glorieux. Ce soir, je parle à mon cœur d'habitude quand on a, on a, on, a, on a sur la plateforme, quelqu'un dit non, tu parles à mon âme ce soir, tu parles à mon cœur, mais aujourd'hui, en fait, c'est, c'est, le fond, ça, ça, ça vient du tréfonds de moi-même. Si vous, ceux qui m'ont écouté au début, ceux qui étaient là au début, vous avez vu que j'avais un nœud dans la gorge. Je parlais, c'est comme si j'avais un nœud dans la gorge, mais c'est comme si ma gorge était dégagée. Ma gorge était dégagée parce que je n'ai, ma grande sœur Angelina, je n'ai plus de regard inquiet. Il, il y a plus aucun nœud dans ma gorge parce que le Seigneur a fait son œuvre. Le Seigneur a fait son œuvre à l'instant même. Il a envoyé son Esprit pour me réconforter, pour me rétablir dans ma dignité d'enfant de Dieu, parce que un enfant de Dieu, un enfant de Dieu doit refléter la à la gloire de Dieu. Et il, il vient de me rétablir, il m'a rétabli, il m'a rétabli dans ma situation d'enfant de Dieu parce que mon cerveau était en train de vaciller, mon cœur était en train de vaciller, mais il m'a pris. Quand je suis tombée, en, en, en me levant, il a, mis, il, il, il a mis ça dans mes mains. Et là, je suis assise, et je vous parle, aucun nœud dans la gorge, rien, parce que je sais en qui j'ai cru, je sais en qui je crois. Quand je me lève chaque matin, je sais qui j'invoque. Quand je me couche chaque soir, je sais qui j'invoque. Je sais qui j'invoque. Et je sais que ce Dieu-là, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. La prophétie qu'il a, qu a dit sur la tête de mon fils... La destinée qu'il a prévue pour lui ira jusqu'à son terme. Le temps n'est pas encore arrivé. Peut-être que je suis pressée, c'est pour ça que je suis angoissée. Peut-être que je, je, je, je, je, je ne vois pas avec ses yeux, c'est pour ça. Mais je prie, je prie que Dieu me donne les yeux pour que je puisse demeurer dans la prière. Pour qu'avec lui, nous veillons sur sa parole qu'il a prononcée sur la tête de mon fils. Pour que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus. Pour que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus. Adorateur, adoratrice, peut-être que tu vis la même situation que moi. Peut-être que tu vis la même situation que moi. Mais nous servons un Dieu, un Dieu qui a dit un jour, il a dit un jour que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit à un paralytique, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a marché la femme qui perdait du sang elle n'a pas eu besoin dans son cœur, elle a murmuré si seulement je pouvais toucher son vêtement il passait, il était en train de passer sur la route, c'était même pas elle qui était son, son, il partait chez Jair il partait chez Jair c'était même pas, mais sur le chemin sur le chemin, elle a touché c'est de ce Dieu là que je suis en train de te parler adorateur, c'est de celui là que je suis en train de parler un aveugle de naissance un aveugle de naissance il lui a ouvert les yeux. Naman le lépreux. Il dit, va te purifier. Et il a purifié. C'est de ce Dieu-là que je suis en train de vous parler ce soir. J'allais dire, c'est Dieu que je suis en train de nous parler ce soir. On dirait qu'à un moment, d'un moment dernier, on dirait que j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu le... le j'ai perdu ça. Pendant un instant, mon, mon, mon âme a vacillé. Pendant un instant, le doute a failli s'installer. Mais enfin, mais enfin, mais enfin, mais enfin, que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Et il vient de me dire tout de suite que c'est lorsqu'il fait noir que tu dois croire en la lumière. Alléluia. C'est lorsqu'il fait noir que tu dois croire en la lumière. C'est quand il fait noir que tu dois croire en la lumière. Si tu crois alors que tous les ampions sont allumés, si tu crois alors que tout, tout va bien, si ta foi est liée à tout va bien, non, c'est dans la nuit, dans la nuit, dans l'obscurité que tu dois t'attacher à la lumière. Et cette lumière s'appelle Jésus de Nazareth. Cette lumière s'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour moi. Mais ce soir encore, il vient de me montrer qu'il est un Dieu fidèle. Il est fidèle et que sa fidélité n'a pas de limite. L'infidèle, c'est moi. C'est parce que moi, il m'arrive de douter, il m'arrive d'être down. Oui, c'est moi l'infidèle. C'est toi, adorateur. c'est nous. Mais lui, il est fidèle. Et il veille sur sa parole. Il veille, il veille sur sa parole. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un dieu s'est levé. Je ne saurais imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé, Dieu est fidèle, fidèle, Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle, Mon Jésus est fidèle, Mon Jésus est fidèle, Mon Jésus est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. notre Dieu est fidèle. Il est celui qui a dit détruisez ce temple et au troisième jour je le relèverai. Et il a été fait comme il l'a dit. Il a été fait comme il était écrit. Et au troisième jour, il est sorti du temple la pierre a été roulée le tombeau est vide le tombeau est vide ne te laisse pas enfermer dans un, dans un quelconque tombeau, tombeau du doute, tombeau, tombeau de, de, de doute, non, aucun tombeau ne nous retiendra. Aucun tombeau ne nous retiendra parce que notre Dieu nous a libérés. Nous sommes des rachetés. Par son sang, il nous a lavés. Par son sang, il nous a rachetés. Rien, ni personne, rien, ni personne, rien, ni personne ne pourra nous arracher de l'amour de notre Dieu. Un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu puissant. Oh Dieu, toi le Dieu de l'impossible, nous sommes à tes pieds en ce soir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 Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui Dieu, oui Dieu, je veux proclamer, je veux proclamer, je veux le dire à qui veut l'entendre. Que tu es Dieu, que tu es fidèle. Oh Seigneur, pardonne-moi pardonne-moi d'avoir douté pardonne-moi d'être tombé d'avoir chuté un moment mais je veux te dire merci de m'avoir fait tomber parce que en me relevant Seigneur tu m'as donné plus de toi tu m'as donné plus de toi Seigneur pour me permettre encore de contempler de contempler ta royauté, pour me permettre encore de contempler ta gloire oh Jésus merci, merci pour cette chute merci pour ce doute parce que ce doute m'aura permis aujourd'hui de comprendre qu'en dehors de toi en dehors de toi il n'y a rien. En dehors de toi, il n'y a rien. En dehors de toi, il n'y a rien. Oh gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Je veux te célébrer en ce soir. Je veux te dire mon action de grâce. Comment ne pas te remercier Comment ne pas te célébrer Comment ne pas dire mon action de grâce Oh Seigneur, reçois mon action de grâce. Seigneur, je veux te bénir. Je veux bénir ton sein nom pour le garçon que tu m'as donné. Je veux te bénir ton sein nom pour les filles que tu m'as données. Je veux prier pour les enfants d'un adorateur et d'une adoratrice en ce moment, sur cette plateforme. Vous tous qui avez des enfants qui, des qui passent des examens, je veux Seigneur... Envoyez, Seigneur, l'Esprit de Dieu sur ses enfants, afin qu'il leur ouvre l'esprit. Oh Seigneur, mets-toi au devant de, toutes ces, de tous ces enfants qui passent des examens. Oh, apaise le cœur des parents, apaise le cœur des parents, parce que toi, tu as, tu, as, tu, tu, tu as déjà tout fait. Oh Seigneur, conduis, conduis tous ces enfants pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Et pour la gloire de ton nom, Seigneur, élève ces enfants et accorde-leur. Accorde-leur la grâce hein, Parce que tout vient de toi Seigneur Tout vient de toi Seigneur On peut étudier, on peut bosser Mais Seigneur, le dernier mot t'appartient C'est pourquoi je veux te confier Tous les enfants de tous les adorateurs et l'adoratrice de cette plateforme Tous ceux qui passent les examens mais je, veux, je veux te les confier en ce soir Oh, merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Gloire à toi Seigneur Honneur à toi louange à toi, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que, oui nous avons la victoire Elali, nous avons la victoire, il faut, il faut, il, il faut marcher comme des victorieux. c'est à dire quand tu marches, moi, je, je, je dis souvent que moi j'aime bien, je, je, y a, y a, on dit l'orgueil n'est pas, euh, l'orgueil est, est un péché, mais moi j'aime de l'orgueil des enfants de Dieu, vous voyez, de l'orgueil de ton papa, tu vois un peu quand tu es à l'école primaire et puis tu as un grand frère dans, dans, dans, dans l'école et puis, tu as un grand frère dans l'école et puis, quelqu'un va te toucher et puis tu marches et puis tu plastrones là, que vous voyez ça, oh, vous voyez un peu ça, en fait c'est ça que je, je, je, je c'est cet orgueil là que je veux proclamer. Cet envers là que je veux proclamer Parce que mon grand frère qui est derrière moi Il s'appelle Jésus de Nazareth Il s'appelle Jésus de Nazareth Mon grand frère Et vous connaissez pas mon grand frère Et, et, et, et notre père c'est Yahvé Il y avait Dieu C'est lui notre papa C'est lui notre papa C'est lui notre papa c'est pourquoi nous ne devons jamais manquer De lui dire notre reconnaissance Je peux jamais je lui dis notre reconnaissance. Quel Dieu bon. Quel Dieu bon. Quel Dieu grand. Quel Dieu puissant. Tu es malade, tu l'appelles. Tu es dans la détresse, tu l'appelles. Tu as faim, il t'envoie la manne. Comment ne pas? Par moments, tu, tu, tu es là et puis tu dis, mais vraiment, l'humanité qui est en nous là, vraiment, ça nous fatigue. L'humanité qui est en nous là, ça nous fatigue. Créer à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Jésus de Nazareth, ton sauveur, ton Seigneur, il t'a racheté. En partant, il t'a laissé le Saint-Esprit. Mais dans tout ça, là, ton humanité, la fait que tu es, Eh hey, Seigneur, délivre-nous de ce corps qui nous voue <rire> au doute. <rire> Donne-nous plus de toi. Donne nous plus de toi Seigneur, donne nous plus de ton esprit Donne nous plus, plus de ton amour Seigneur donne nous plus de toi Donne nous plus de toi, donne nous plus de toi Nous voulons voir avec tes yeux, nous voulons sentir avec tes sens Oh Seigneur nous voulons sentir, respirer, respirer avec tes narines, entendre avec tes oreilles Oh Seigneur nous voulons parler avec ta bouche Oh Seigneur nous voulons nous voulons tout faire Donne nous plus de toi Donne nous plus de toi pour que jamais, pour que le doute, le, le, le doute ne nous envahisse pas. Oh Seigneur, donne-nous plus de toi. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. J'excite la mer, je fais mugir les flots. Mon nom, le Seigneur de l'univers. En fait, là, pendant que je suis en train de vous parler, mes yeux sont allés directement dans la Bible, sur, sur, dans, dans, dans le texte d'Isaïe, en fait. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. J'excite la mer, je fais mes gilles les flots. Mon nom, le Seigneur de l'univers. Il vient encore de nous dire. Il dit, je remets en place le ciel, je replace, je replace les bases de la terre. Il, il est en train de nous confirmer que il est Dieu, que nous n'avons pas, nous n'avons pas à être inquiets. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. En toute chose, invoque-moi et je serai là. Parce que je suis là pour toi. Je t'entends. Quand tu me parles, je t'entends. Quand tu, tu, tu gémis, je t'entends. Les problèmes que tu as, ceux-mêmes que tu n'as pas encore énoncés, avant même que tu n'ouvres la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Avant, je sais de quoi tu as besoin. Donc arrête de promener des regards inquiets parce que je suis l'éternel. Il y avait Dieu, celui qui a délivré nos pères. Nos pères de l'Égypte, celui qui a fait traverser la mer à pied sec à son peuple, celui qui nous a couverts de la manne et des cailles dans le désert, celui, celui, celui, oui, il est le Seigneur et avait Dieu. Il est le Seigneur et avait Dieu. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Il faut le croire et il faut le vivre. Et je crois que le Dieu de l'impossible, que le dieu de l'impossible le dieu de l'impossible il va agir dans la vie d'un adorateur et d'une adoratrice dans cette semaine même parce que c'est chaque jour c'est chaque jour que nous donne d'expérimenter sa fidélité c'est chaque jour qui nous donne d'expérimenter sa, sa, sa gloire c'est chaque jour qui nous donne d'expérimenter sa puissance je vais vous raconter une histoire hier c'est la prière les prières bizarres, bizarres que je fais quand je suis en voiture j'appelle ça les prières bizarres parce que je, je, je le dis avec conviction et puis je, je fais comme si je suis en train de m'amuser et pourtant on ne s'amuse pas avec Dieu hier entre 18h et 19h je ne sais pas si vous étiez dehors mais moi j'étais à la rivière palmeret j'étais en train de descendre à Moll et il tombait mais des cordes la pluie et quand tu sais que c'est cette zone là qui est la première à être inondée, tu sais que c'est cette zone là qui est la première à être inondée, quand la pluie commence, avait de quoi avoir peur. Il était 18h20, il faisait nuit. Il faisait nuit. Donc, moi qui viens à Belgerville, au moment où je descends, bon, il y a une, une longue file de voitures. Je, je suis dans la voiture, je suis inquiète. Je me mais ah mais nos cafés, ils vont dégager. Ça Dès que j'arrive au feu, je ne vais même pas passer par l'autre côté. Je vais juste passer là parce que il faut que je sorte de, de, de, de, de ce coin. avant. Il faut que je sorte de, de, de là avant l'inondation. Il faut que je sorte de là avant l'inondation. Mais quand j'ai pris la route, sur près de 200 mètres, il était 18h30. C'est La nuit n'est pas encore tombée, mais à cause de la pluie, on ne voit rien. Je vous jure, j'étais dans la voiture et j'ai crié. J'ai dit Moïse. <rire> j'ai dit, Dieu de Moïse, c'est toi que j'appelle. <rire> Dieu de Moïse, c'est toi que j'appelle. <rire> c'est sûr que si quelqu'un m'avait entendu, j'ai dit, mais elle est folle, cette, cette bonne femme. Dieu de Moïse, c'est toi que j'appelle. Dieu de Moïse, c'est toi que j'appelle. Je me vais à la maison. Oh, Avant, hier, tu as ouvert la mer. Aujourd'hui, là, je suis dans un tunnel, un, tun un tunnel d'eau. Pardon. Par le Dieu que je prie chaque jour. Au nom de Jésus que je prie chaque jour, fais-moi traverser cet endroit, fais-moi passer tous ces obstacles. Je ne voyais pas clair. J'ai mis les phares, fait de détresse comme tout le monde, juste qu'on ne voyait pas clair. Et je suis passé. Et comme ma, ma toute petite voiture, savez, il suffit d'un petit truc net, ça, de rester dans l'eau. Je suis passé jusqu'au rond-point d'eau compliqué là. Je voyais l'eau sur le bas-côté comme ça, où les gens les, qui, qui, qui ruisselaient comme si c'était un, un cours d'eau. Et je suis sortie de là, juste après d'eau la pluie s'est calmée. J'ai dit, tu vois, parfois, en fait, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Hein, mais dans les prières les plus banales, c'est-à-dire que où tu, es en train de, tu penses que tu es en train de rigoler là. <rire> je te jure. <rire> C'est ça même. C'est ça même. C'est-à-dire que dans toute situation, tu l'invoques. Dans toute situation, tu l'invoques. Il, il est là, il est présent. Il, il, il doit répondre par le feu il va répondre par le feu Il doit guérir, il, doit se, il, va, il, il va guérir. Donc, c'est un Dieu comme ça qu'on sert. Et c'est pour ça que je... je, je, je par moment, je suis, je suis un peu, je dis mais qu'est-ce qui fait que il y a les petits doutes qui où on tombe un peu. Moi je bon, comme dirait l'autre, heureusement que quand on tombe on doit s'assurer de ramasser quelque chose, si nous fait chose parce que le Seigneur lui-même il a dit, en fait le plus important c'est de se lever, c'est de se lever. Sur le chemin de Golgotha il est tombé il s'est levé et c'est l'exemple qu'on doit suivre. Donc moi je ne sais pas pour vous, mais adorateur, adoratrice, je voudrais vous dire, voici le chemin par lequel je suis passée, j'allais dire, <rire> depuis ce matin, j'ai traversé tout, tout, toutes les émotions avec le Seigneur traversé tout. Je suis partie euphorique le matin à l'église, j'ai préparé mon truc et puis à un moment donné je suis down et puis je vais m'asseoir, je commence à pleurer et puis là je suis en joie. Donc j'ai traversé toutes les émotions en une journée, j'ai traversé toutes les émotions qu'on peut avoir. Il n'y a que Dieu seul qui puisse permettre de faire ça, de te faire passer de la joie. Tu, sais, tu en oublies que tu es passé par quelque chose de difficile tout à l'heure. Ce n'est pas merveilleux ça est-ce qu'on n'a pas. On a choisi la meilleure part. Vous et moi avons choisi la meilleure part. Vous et moi avons choisi la meilleure part. Et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais. Nous nous lassons pas de prier et de célébrer notre Dieu. Ne nous, nous lassons pas de prier et de célébrer notre Dieu. Ce soir, je voudrais dire, dites avec moi. Disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu pour ta fidélité, merci pour ton amour, toi Seigneur qui nous as permis en ce soir, Seigneur de nous renouveler de l'intérieur, par la force de ton esprit, nous voulons te dire merci, merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour la lumière que tu mets dans nos yeux Seigneur pour la joie que tu nous mets au cœur pour l'amour que tu mets à nos cœurs à te célébrer Oh Seigneur nous voulons te dire merci que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié que ton nom soit célébré et Seigneur en ce soir, au moment, où, au moment où nous allons finir ce moment, je voudrais encore une fois te renouveler cette prière Oh Seigneur, je te confie nos enfants je te confie tous nos enfants, tous ceux qui passent un examen, je te les confie tous ceux qui ont des enfants, qui cherchent du travail. En cette semaine, oh Seigneur, je te les confie tout Seigneur. Mets-toi au devant d'eux, Comme hier, tu étais au devant du peuple d'Israël. Oh Seigneur, toi notre bannière. Toi Seigneur, toi notre ami. C'est à toi que nous confions toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui passent un examen. Toutes ces personnes qui vont faire un entretien d'embauche. Toutes ces personnes qui vont négocier un contrat. Oh Seigneur, à qui irions-nous C'est toi qui as les paroles de vie. C'est toi qui as les paroles de vie, Seigneur. Oh Seigneur, tous ceux qui attendent une promotion, Seigneur, nous déposons tout cela à tes pieds. Oui, parce que nous croyons, nous croyons que parce que nous, nous, nous te l'avons dit, par ta grâce, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu nous répondras. Et nous ne croyons. C'est pourquoi nous voulons célébrer dès maintenant la victoire. Nous voulons célébrer maintenant ta victoire. Parce que, Seigneur, tu ne le fais pas pour nous. Tu ne le fais pas pour nous. Parce que nous sommes beaux. Parce que nous nous tenons là. Tu le fais, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Parce que ton nom est glorieux. Oh, merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci mon Dieu pour ce moment que tu permets. Merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Oh Père, oh Père, est-ce que je dois dire cette prière? Non, je ne veux pas dire cette prière parce que tu m'as déjà exaucé. Je ne veux pas dire cette prière parce que tu as, déjà expo... tu as déjà exaucé. Tout ce que je veux te dire ce soir, tout ce que je veux te dire en ce soir pour finir, c'est ceci reçois ma louange reçois ma louange Seigneur reçois ma louange reçois ma louange Seigneur qui guéris les, les malades qui guéris les malades fais toutes choses Seigneur je veux te dire ce soir reçois ma louange reçois mon adoration Seigneur reçois ma reconnaissance reçois mon action de grâce Seigneur toi oh, ma louange. Je, je n'ai rien à t'offrir Seigneur C'est que ma louange que je peux t'offrir c'est pour mon action de grâce que je veux t'offrir Parce que Seigneur, ton amour n'a pas de prix Et je n'ai je, je, je, je rien à t'offrir Je veux t'offrir mon cœur Je veux t'offrir mon âme Oh, chaque adorateur adoratrice ici Être à tes pieds en ce soir Pour t'offrir cette action de grâce hein. Pour t'offrir cette louange, pour t'offrir cette adoration Parce que Seigneur, nous voulons plus que tout Être chaque jour à tes pieds Pour te célébrer Parce qu'il est juste, il est bon De te célébrer, de t'adorer Gloire à toi Seigneur, honneur à toi Seigneur, louange à toi Seigneur C'est le moment de sortir les phases hein? On doit rendre Il guérit les malades Amen, Amen, Amen. Oh. Il connaît mon cœur. Il connaît mon cœur. Il savait qu'en me faisant passer par là. Que j'allais en tirer la force pour le célébrer, pour l'honorer. Et c'est pour ça qu'il m'a fait passer par là en cette journée. Et c'est pourquoi je veux le célébrer en ce soir. Un temps de merveille pour moi. Ne pourrais-je au Jéhovah Toi qui as fait tant de merveilles pour moi Reçois, reçois, oh reçois au Seigneur Reçois Seigneur, reçois adresse tu ta reconnaissance. Hein? Dis-nous merci. On va acclamer notre Dieu. Acclamer notre Dieu. Acclamer notre Dieu parce qu'il est bon, il est grand, il est puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur. Acclamons notre Dieu. Je oh, pourrais t'offrir. Oh, Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir Ô Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oui, Oh Jéhovah. Toi qui as fait, fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je pourrais Oh Jéhovah. Toi qui tu as fait un de merveille pour moi. Victoire, victoire, victoire, victoire, victoire. Victoire dans le nom de Jésus. Nous, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois notre célébration. Adorateur, adoratrice du très haut. Merci. Merci de m'avoir donné cette force parce que Dieu, il est écrit que là où deux ou trois sont rassemblés. Il est là au milieu de nous, donc c'est par pas son esprit qui nous a rassemblés ce soir que j'ai eu la force de parler ce soir. Et c'est pourquoi je veux qu'ensemble nous disions merci. Merci à vous parce qu'ensemble, ensemble, dans cette communion, dans cette communion, que Dieu nous gratifie. Merci Seigneur. Reçois ma louange, reçois au oh, Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois ô oh, Seigneur, reçois Re oh, Seigneur, reçois ma louange. Oui, maman Jéline, nous avons la victoire. Adorateurs, adoratrices, hein. merci, merci de m'avoir donné l'occasion, de partager ce moment avec vous dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, hein. que Dieu bénisse votre semaine, hein. que Dieu soit au-devant de toutes vos activités au cours de cette semaine, qu'il protège notre famille et qu'en cette nuit, en cette nuit, que ces anges campent autour de nos maisons. Que la gloire nous soit rendue parce qu'il est Dieu maintenant et tous les jours et éternellement. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. On acclame le Seigneur et on se dit à demain, à demain, lundi, jour de jeûne. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur.